Bonjour, Bienvenue dans le blog de l'au-delà des histoires qui ne se racontent pas euh, J'ai déjà fait d'autres vidéos donc si vous souhaitez euh, en savoir plus sur mes petites histoires euh, vous pouvez toujours vous abonner euh, vous abonner, me suivre euh, pour un peu globaliser la, la situation Ce que je rapporte dans blog, euh, ce sont des histoires paranormales euh, que j'ai vécues moi-même. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'arrive à une certaine saturation euh, parce que ce sont des choses que j'ai très souvent gardées pour moi et disons qu'aujourd'hui, euh, j'essaye de libérer un peu ma parole par rapport à tout ça. Et, euh, et à la limite euh, demandez vos avis. Euh, donc si vous avez envie de commenter les vidéos, commentez. Euh, vous êtes libre. Euh, toujours dans le respect et la bienveillance. Euh, les moqueries et tout ce qui s'ensuit. Euh, J'ai envie de vous dire vous pouvez aussi, mais euh, ça risque de mordre. Donc euh, voilà. Bref, c'est un petit détail. Je suis pas je ne suis pas méchant, ne vous inquiétez pas. Euh... Ma petite histoire du jour donc euh, Ma petite histoire du jour euh, ça se passe quand toujours en primaire j'essaye de respecter un certain ordre chronologique donc on est en primaire je dois avoir entre 8 et 10 ans euh, et euh, on est invité chez, chez une amie voisine euh, avec qui je jouais quand j'étais petite euh, et donc on était tous invités euh, pour, une, pour une fête chez eux et à côté de chez elle, il euh, y avait euh, un garage et un jardin en pente et un arbuste contre le garage et comme le jardin était en pente, on pouvait monter sur l'arbuste pour monter sur le toit du garage euh, j'étais quand même assez acrobate euh, quand j'étais petite donc euh, je prenais plaisir à monter sur les arbres et, et tout ça tout ça euh, mais par contre ce jour là j'ai quand même ressenti une crainte et je ne savais pas définir d'où venait cette crainte parce que j'étais une férue de, de, de, de, de grimper aux arbres. Euh, trois donc il y avait mon ami d'enfance il y avait mon frère et il y avait moi mon ami d'enfance passe en première, elle me, elle me montre un peu comment il faut faire mon frère suit, il me dit allez vas-y euh, tu l'as toujours fait, vas-y euh, mais toujours avec une espèce de, de, de réticence, une espèce de, de, de crainte qui me bloquait qui me, qui me disait, une voix intérieure qui me disait ne fais pas ça quoi. Euh, L'arbuste, euh, ben, c'était des très fines branches, donc euh, je me voyais me casser la gueule d'emblée. Euh... Et il n'y avait pas vraiment de prise, quoi. Enfin, je veux dire, un arbuste, c'est très malléable, ça bouge. Et donc, du coup, si on s'agrippe, ben, on peut se pencher en arrière et tomber, quoi. Bref. Euh... Mon frère me montre comment il faut s'agripper, Je le regarde. Et je fais la même chose que lui. Euh, je fais la même chose que lui. Je me souviens plus si je suis arrivée sur le toit, mais quoi qu'il en soit, je me suis réveillée face contre terre. Mon frère et mon ami n'étaient plus là. Euh, pendant que j'étais face contre terre. Euh, Comme dans un rêve, je me suis vue dans une pièce toute noire. Euh, une pièce avec euh, quatre coins, quatre murs, euh, mais noire de noir. La seule chose que j'arrivais à percevoir dans ce noir intense, c'était les, les, les reliefs. Euh, donc euh, je pouvais voir les reliefs des murs, je pouvais voir les reliefs du sol, et je pouvais. Il n'y avait pas de plafond, mais bref, je, je voyais des reliefs. Et au bout de la pièce, dans le coin en haut à gauche, il y avait une toute toute toute petite lumière, euh, un rond lumineux. Et je regarde cette lumière et j'ai envie d'avancer vers elle. Euh, et je me sens attirée par cette lumière en même temps. Et donc dans l'intention d'avancer vers cette lumière, juste à ce moment-là, J'entends une voix qui me dit Laura, réveille-toi. Je ne me suis pas réveillée tout de suite. Je me suis demandé qui était en train de me parler. Et sur le sol, j'ai vu apparaître le nom Michael.